à vous parler puisque nous avons été chevauchés et il a pris à notre Dieu que nous puissions vous transmettre les oracles qui viennent du trône de gloire aujourd'hui jeudi. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Je viens vous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur, pendant des, des mercredis, nous avons eu à parler du grand thème qui nous, a, qui nous avait été inspiré, dénommé Gestemane. Bien aimé, ce thème a renchéri notre connaissance. Ce thème. A boosté personne, à booster plus d'une personne. Ce thème a renforcé notre façon de voir, notre façon de vivre, notre façon de marcher avec la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si je parle de marcher avec la parole de Dieu, ça dit de marcher avec Jésus de Nazareth. Soutant, je viens aujourd'hui clôturer avec les sous-thèmes qui s'intitule « Jésus-Christ à Golgotha ».« Jésus-Christ à Golgotha », ce sous-thème, signifie quoi, bien-aimé dans le Seigneur Vous comprendrez avec moi, lorsqu'on aura à pénétrer les messages, lorsqu'on aura à tricoter, à aiguiller, à disséquer les messages, c'est alors que vous allez comprendre la, la, la quintessence de ce sous-thème intitulé Jésus-Christ à Golgotha. Il s'est passé quelque chose, bien aimé, dans le Seigneur, à Golgotha. Il y a eu quelque chose qui s'est produit à Golgotha. Il y a eu un événement, bien aimé, dans le Seigneur qui s'est produit à Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, à Golgotha, il y a eu un grand rendez-vous qui a propicé les êtres humains et une ouverture de la grande porte. bien aimé. souvenez-vous, la voile s'est déchirée ce jour-là par la puissance qui était sortie. La montagne de Golgotha, appelée en hébreu Crâne. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, je ne peux pas me dérober. Je vais vous demander de vous nous incliner, ne fût-ce qu'une minute, pour parler de la part de notre Dieu. Lui demander l'autorisation avec une courte prière. Pour nous donner la force et nous booster, nous utiliser, utiliser notre corps pour transmettre les oracles qu'elle lui-même avait parler à son peuple. Inclinons nos têtes, bien-aimés. Père, nous te disons merci, te disons merci, toi l'alpha et l'oméga, te disons merci, toi qui nous as ramassé d'Inéa. Te disons merci, toi qui appelles les choses les choses qui n'existent pas. Te disons merci parce que tu es parmi nous. Te disons merci parce que c'est toi le chemin, la vie et la vérité. Te disons merci parce que c'est toi-même la parole. Te disons merci mon Dieu, mon roi, en ce moment. Parce que nous voulons parler de ta part. Père, ma prière est que tu puisses me remplir d'une action particulière. Qui puisse m'accorder la puissance, l'autorité de verser une action fraîche. Lorsque je vais ouvrir ma bouche, que ceux qui m'écoutent puissent comprendre que la parole est venue du trône de gloire pour donner solution à quiconque. Père, je te demande au travers ton fils Jésus que tu as libéré sous la croix de mon glogote. Que son sang qui a été coulé puisse me couvrir en ce moment, me rendre invisible contre les attaques du diable, les manipulations sataniques et démoniales. Que l'esprit qui était descendu parmi les douze, que cet esprit-là puisse m'animer et m'amener au bon port à ce que je puisse parler rien que de toi, que les mois diminuent et que c'est la gloire de Jésus. Puisse me rayonner. Sois béni, sois glorifié à jamais parce que tu es présent avec tes anges et tu es, à, tu es à mes côtés pendant que je vais me mettre à parler de ta part. Merci pour ces moments dans les noms merveilleux de ton fils, Jésus. Merci Seigneur Jésus Christ. Gloire soit rendue à notre, à notre Dieu. soit rendue à notre Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé les choses invisibles et visibles. Celui qui veille, qui ne dorme point, qui ne dort point, il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, je ne vais pas tirer à longueur. Je voudrais entrer dans les, dans les corps du message Pour essayer de développer De démontrer Et de vous parler dans le Seigneur Nous a disposé en, pour ce moment En ce moment Pour vous transmettre des oracles Bien aimé dans le Seigneur notre souten Qui était renfermé dans le grand souten Dans le grand thème qui s'est intitulé Gestemani, gestemani. Aujourd'hui nous voulons vous parler de ce sous-thème Jésus-Christ à Golgotha Bien aimé dans le Seigneur il s'est passé quelque chose à Golgotha Il y a eu un mouvement à Golgotha bien aimé dans le Seigneur à Golgotha bien aimé Jésus, la parole incarnée dans la chair, a été crucifié à cause de toi et moi. Et c'est même Jésus, bien aimé dans le Seigneur, est assis à côté, de, à la droite de son Père. pour intercéder pour toi et moi bien aimé dans le Seigneur voici une raison fondamentale où nous voulons vous faire part de notre Seigneur celui qui s'appelle le chemin, la vie et la vérité celui qui est la parole de vie Jésus Christ Nazareth Bien-aimé, Jésus, c'est la parole de Dieu incarnée dans la chair. Puisqu'il est dit dans le livre des Aïe, bien-aimé, dans le Seigneur, au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole, bien-aimé, était Dieu. Et la même parole s'est faite chair. Il est habité. Il est, il est habité. Parmi les êtres vivants. Et son nom, c'est Jésus-Christ de la Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, c'est avec la sincérité de cœur, c'est une vérité cardinale, papale même, pour vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, quiconque ne croit pas en Jésus, qui, qui est la parole incarnée dans la chair, ne verra pas le Seigneur. Ne verra pas le véritable Dieu Tout-Puissant. Puisque Jésus est venu libérer les captifs en fait que le brebis et la vie et une vie en abondance. C'est ça la raison. La raison de notre soutenir Jésus-Christ à Golgotha. La raison qui a mené Jésus-Christ à Golgotha pour être crucifié, sacrifié. Afin d'accomplir la mission qui lui a été confiée par son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas aller à côté de la plaque. Je voudrais juste entrer maintenant dans le message. Notre message, bien aimé dans le Seigneur, c'est de se ce soutenir. Jésus-Christ à Golgotha nous l'avons tiré dans le livre de Jean chapitre 19 verset 17 à au verset 19 jusqu'au verset 36 Bien aimé dans le Seigneur le verset 17 il nous dit ceci je vais lire Jésus porta sa croix Arriva au lieu de la crâne Qui se nomme en hébreu Golgotha Et au verset 19, ça dit ceci Ces songes sont arrivés En fait que l'écriture les, les, en fait fût accomplie Il ajoute encore Aucun de ces os ne sera brisé c'est Jésus qui dit, bien que je vais à Glogote, bien que je serai sacrifié, bien que je vais mourir pour accéder au trône de gloire, mais mes os ne seront pas brisés. C'est une parole qui a été laissée par celui qui s'appelle la parole, Jésus-Christ-Nazareth. Il a laissé cette parole Bien qu'il sera mort Il a laissé cette parole Et vous allez comprendre Bien aimés Que Jésus Christ est la parole C'est la, la, la véritable parole Ce Jésus Il dit Ces choses vont arriver En fait que l'écriture fut accomplie Aucun de, de, de ces os Ne seront brisés Bien aimé, c'est une parole qui a été prophétisée par les prophètes que les gens, que les os de Jésus-Christ ne seront jamais brisés. Une parole venue du trône de gloire, une parole venue de Jésus, l'incarnation de la parole de Dieu. Et ça continue, bien aimé. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix. Et qui était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est Pilate qui a écrit, il fit gouverneur à cette époque-là. Il a écrit, c'était à Nazareth. Il dit, Jésus-Christ, Jésus, Jésus le roi, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ça a été écrit. Bien aimé, on continue au verset 20. Beaucoup de juifs ont lire cette instruction parce que est liée où Jésus fit, sacrifier était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Bien aimé, on est en train de signifier l'écriture qu'on a fait. On a pu... On a pu on a pu faire bien Jésus. Si Jésus, roi des Juifs, c'était écrit, c'était écrit, ça a été écrit en grec, en, en latin, et puis en hébreu. Ça dit les hébreux. pouvaient lire cette écriture. Les grecs aussi Pouvaient aussi lire cette écriture Même ceux qui, ceux qui Parlaient latin Pouvaient aussi lire cette écriture Que Jésus Christ Roi des Juifs Bien aimé au verset 21 Il est dit ceci Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate N'écrit pas Roi des Juifs Mais écrit qu'il a dit je suis roi des juifs. On veut maintenant, on veut maintenant changer la forme, reformuler la parole de Dieu. Bien aimé, on ne peut pas reformuler la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'ensu dit l'éternel. Lorsque Dieu prononce une parole, cette parole reste reste. Inchangeable Personne ne peut La réformuler Mais ici Les sacrificataires juifs Cherchaient à reformuler L'écriture L'écriture sur Ce qu'on a même mis sur Jésus Jésus de Nazareth Roi des juifs mais, voudrait hey, voudraient maintenant changer comme pour dire que ce n'est pas venu de Dieu, mais c'est lui-même Jésus qui a dit qu'il est le roi des Juifs. Allez-y comprendre, bien aimé, dans le Seigneur. Tout en oubliant que c'est Jésus, la parole de Dieu incarnée dans la chair. Il peut ou ne pas dire, mais ce que les prophètes ont dit reste changé. C'est cela, bien aimé, dans le Seigneur. Et on continue, bien aimé, dans le Seigneur, au verset 22, Pilate répondit, répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il y a eu opposition entre Pilate et les sacrificateurs. juifs. Pilate dit, écoutez, ne venez pas m'emmerder. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alors, Pilate était, était habillé, était animé de l'esprit supérieur, de l'esprit venu du ciel, de l'esprit de Dieu même. Bien aimé, Pilate ne pouvait pas changer ce que Dieu a pu prononcer, ce que Dieu a donné, l'attribution que Dieu a donnée à, à Jésus. Pilate ne pouvait pas changer. Il leur a dit, écoutez, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est comme pour dire, je ne peux plus changer, mais c'est déjà fait. C'est cela, bien aimé, dans le Seigneur. C'est tout simplement vous dire, bien aimé, dans le Seigneur, la parole de Dieu reste inchangée. La parole de Dieu ne tarit jamais. La parole de Dieu, on ne peut pas la changer. La parole de Dieu reste la même et infiniment la même. C'est cela, bien aimé, dans le Seigneur. On continue la lecture au verset 30, bien aimé. Écoutez-moi, suivez-moi au grain. Au verset 30, il est dit ceci. Quand Jésus il, il prit les, les vinaigres, il dit. Ça, c'est Jésus qui parle maintenant. Après avoir bu les vinaigres. Il dit pris le binaire, il dit ceci. Tout est accompli. Et la, la, la parole continue. Et Jésus baissa la tête. Il rendit l'esprit. C'est en ce moment-là, bien aimé, lorsque Jésus a vu tout ce que pendant les trois ans qu'il a passé à côté de nous, les êtres humains le travail qu'il a pu accomplir, tout ce qu'il a fait avec les, les, les onze, les douze, les douze, les douze apôtres, mais, mais, il a trouvé que c'était suffisant pour qu'il s'en aille. Et voilà, il dit, tout est accompli. Et la parole témoigne qu'il il baissa sa tête et puis il rendit, il rendit son âme. Il a rendu son âme, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 31, il est dit ceci. Dans la crainte que le corps ne, ne, ne restera, ne, ne, dans, la, dans la crainte que le corps ne restasse si la croix pendant les sabbats, car c'était la préparation et séjour. Le sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Écoutez la suite, bien-aimés, dans le Seigneur, au 31, au 33e verset. C'était ce temps approché de Jésus. Et les voyait déjà mort, ils ne lui remplirent pas les jambes. Voilà. Bien-aimé, la parole de Dieu reste incontournable. La parole de Dieu veille toujours à son accomplissement. Bien-aimé, je vais continuer encore la lecture. Au verset 34, qu'est-ce que ça dit? Mais un des soldats lui perça la côte Avec une lance Et aussitôt Ils sortirent du sang et de l'eau Voilà À la place bien aimé dans le Seigneur De briser les, les, les os De Jésus L'incarnation de la parole Bien aimé les soldats Va accomplir une autre mission Que Jésus avait prononcé Pendant qu'il était avec les apôtres Pendant sa prêche De trois ans Il a dit que vous Vous mangerez mon corps Et vous viverez mon sang Voilà ici Bien-aimés dans le Seigneur L'accomplissement de cette parole Qui dit ceci au 34 e il dit ceci, mais un des soldats lui perça la côte avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Bien aimé, l'eau et le sang. C'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole. Et le sang, c'est la purification, bien aimé. Le sang de Jésus nous purifie. Lorsqu'on a péché, on évoque le sang pour la purification. Bien-aimé, ce jour-là, lorsque le, le, le sang de Jésus est sorti, a coulé, a été coulé sur la croix de mont lorsque l'eau est sortie dans le corps de Jésus après avoir percé, bien-aimé, dans le Seigneur, nous, les êtres humains, nos péchants étaient pardonnés ce jour-là. Puisque le sang de Jésus sert à purifier notre corps, âme, esprit et conscience, une conscience. Et l'eau, c'est la parole. Souvenez-vous de ce grand général qu'on avait dit d'aller se jeter au Jourdain, cette fois, avec la maladie qui les terrassait, qui les ravageait. Et lorsqu'il a fait septième fois, il est sorti sain, avec les corps sains. a dit la purification, toute la maladie a été emportée, a été engroutie par la parole de Dieu. L'eau c'est la parole bien-aimée. L'eau c'est la parole bien-aimée dans le Seigneur. Bien-aimé, souvenez-vous de ce pauvre boiteux, de ce pauvre là qui était à côté de la piscine qui ne pouvait pas se jeter parce qu'il n'avait pas de jambes. Lorsque la piscine s'agitait, l'eau s'agitait de la piscine, une fois vous étiez premier et vous êtes guéri, mais lui ne pouvait pas se jeter bien-aimé. Parce qu'il n'avait pas de jambes. Il n'avait personne pour les jeter. Mais lorsque Jésus est venu. Jésus. L'eau de la piscine, c'est Jésus qui l'incarne. Qui l'incarnait. Alors l'eau de la piscine lui-même est venue. Vers le messieurs. Les maladifs. Qui étaient cloués sur son lit. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque ça s'agite. Il dit, non, la piscine, il n'y a plus de puissance dans cette piscine. La piscine, c'est moi-même et Jésus, je suis devant toi. Dis-moi une parole. Il dit, oui, je vais être guéri. Il dit, lève-toi et marche. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Je voulais tout simplement vous faire comprendre ces deux exemples pour qu'on puisse comprendre que l'eau fait partie de la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous avançons, bien-aimés, à notre 35e verset, il est dit ceci, « C'est lui, lui qui la vu, en a rendu témoignage et son témoignage était vrai et il sait qu'il dit vrai en fait que vous croyez aussi bien aimés ne doutez pas à la parole de Dieu la parole de Dieu est véritable la parole de Dieu est inversible la parole de Dieu lorsque ça sort bien aimé dans le Seigneur ça doit accomplir un effet. Et l'effet, c'est le témoignage. Et l'effet, bien aimé, c'est l'exécution de cette parole avec puissance autorité dans la vie, dans la vie des, des êtres humains. Bien aimé dans le Seigneur, au 36e verset, il est dit ceci, « Ces songes se sont arrivés en fait que l'écriture fût accomplie aucun de ses os ne sera brisé. Voilà. Bien aimé, Jésus, c'est lui-même la parole de Dieu. Jésus, c'est l'incarnation de la parole de Dieu dans la chair humaine. Il a dit, les prophètes ont prophétisé, que les os de Jésus-Christ ne seront pas brisés. Mais qui pouvait encore veiller, bien-aimé, dans le Seigneur Jésus est déjà mort, il a, il a retiré sa révérence. Qui pouvait encore veiller pour dire non, mais, ne les brise pas les os Mais la parole était en train de veiller pour son accomplissement. Jésus est déjà mort, mais on ne pouvait pas briser ses os, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est comme toi, n'ayez pas peur, bien-aimé, dans le Seigneur. Quel que soit ce qu'on est en train de fomenter contre toi Quel que soit ce que les ennemis sont en train de comploter contre toi Bien aimé dans le Seigneur Croyez-moi, ce que Dieu a dit dans ta vie Ce que Dieu a dit dans ta vie Ça arrivera et tu vivras la gloire de Dieu Tu témoigneras que la parole de Dieu est inchangeable. Jésus ne change pas bien aimé dans le Seigneur La parole de Dieu ne change jamais les prophètes ont prophétisé que les eaux de Jésus ne seront pas brisés. Jésus est à mort, qui pouvait encore les défendre, qui pouvait encore les justifier. Mais la parole était là pour l'accomplissement que les hommes de Jésus ne soient pas brisés, bien aimés dans le Seigneur. C'est comme toi. Personne ne va ne va ne va prendre ta vie, quelle que soit la maladie, tu seras guéri, quelle que soit les difficultés, tu t'en sortiras, puisque la parole de Dieu est en train de veiller pour son accomplissement, bien aimé dans le Seigneur. Voici des raisons pour toi. N'ayez pas peur, La parole est en train de veiller. Jésus-Christ a dit ceci. C'est lui, qui, est, est lui qui, qui, qui croit la parole. Il ne sera jamais vaincu par, par, par l'adversaire. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Bien-aimé, lorsque vous suivez Jésus, quel que soit ce que les mots des ténèbres ont prédit contre toi, mais la parole veille toujours pour l'accomplissement. Parce que avant que tu sois venu au monde, bien-aimé, il y a eu un projet surnaturel sur toi. Et tu dois accomplir cela. Puisque la parole de Dieu est en train de veiller, bien-aimé, dans le Seigneur. On peut aujourd'hui se manquer de toi. On peut, on peut tout dire. Tout autour de toi, tes amis, tes camarades, même ta maison, peut se moquer de toi, peut marcher sur toi, mais chasse les biens, les projets. Que le Seigneur a formulé pour toi n'échangera pas, puisque Jésus qui est en train de veiller pour son accomplissement, bien aimé, dans le Seigneur. Comme les os de Jésus n'ont pas été brisés sous la croix, lorsqu'il a été croué. lorsqu'il a été crucifié, bien aimé, mais, mais, mais ça sera la même chose avec toi. Ce que Jésus a prononcé, ce que Dieu a prononcé dans ta vie arrivera et les mondes verront. Tu témoigneras. Il y a un Dieu vivant. Tu témoigneras, bien aimé, qu'il y a un Dieu vivant. Tu témoigneras, bien aimé, qu'il y a un Dieu vivant. C'est cela, bien aimé, dans le Seigneur. Jésus à Glogota, son arrivée à Glogota, c'est uniquement pour accomplir, accomplir les messages qu'il a apportés aux, aux vivants. Et l'accomplissement de cette parole a eu rendez-vous. Et ce rendez-vous a été accompli, bien-aimé, dans le Seigneur. Par le Seigneur lui-même, qui a accepté d'être sacrifié, croué sous la croix de Moglobota. Il a été fragilé. On lui a donné les coups. On l'a jeté de saluts à cause de toi et moi, bien-aimé dans le Seigneur. Juste pour que l'accomplissement de sa parole puisse avoir lieu dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie. Que nous puissions vivre des grandes choses que le Seigneur a déjà préparées pour nous surnaturellement. Avec que nous puissions venir au monde, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, vous devez croire qu'il y a un Dieu puissant. Vous devez croire bien aimé dans le Seigneur Que tout ce que la parole de Dieu a dit Pour ta vie Pour ton foyer Pour ton travail Pour ta maternité Pour n'importe quelle maladie Bien aimé dans le Seigneur Croyez-moi Quelles que soient les forces du mal La parole de Dieu est en train de veiller pour son accomplissement Et ça s'accomplira bien aimé dans le Seigneur Dieu n'est pas un homme pour mentir. Encore moins un être humain pour se repentir. Il est Dieu, il reste Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous a recommandé de vous dire, ne vous inquiétez de rien. Le lendemain ne, vous, ne nous appartient pas. Le lendemain appartient à notre Dieu. Bien-aimés, chasse les biens. Que Dieu veille ainsi sa parole. Rien ne peut t'arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Les combats que tu vois aujourd'hui, c'est pour que tu sois vainqueur. Comme Jésus a dit, tout est accompli sous la croix de mon Bien-aimé, recevez cette parole. Recevez cette parole qui apporte un bouffet d'oxygène. Dans votre vie et dans ma vie. Quels que soient les combats, quelles que soient les railleries, quels que soient les complots qu'on peut monter contre toi, mais tant que tu as la parole de Dieu à toi, personne ne va te vaincre. Puisque la parole de Dieu, plus puissant, plus puissant même les êtres humains Plus puissant que les sorciers Plus puissant que les marabouts Plus puissant que n'importe quelle personne bien N'importe quelle, quelle puissance de, de, de ce monde La parole de Dieu est au-dessus de toutes choses Voilà pourquoi Nous disons Christ à moi J'ai l'espérance de la vie De la victoire Nous avons l'espérance de la victoire et nous combattons dans la victoire. Puisque Jésus Christ a accepté de s'humilier. A été humilié à cause de nous. Pour que nous ayons la victoire. Voilà. Bien aimés Une des raisons. Que nous devons marcher avec Jésus. Que nous devons croire. à Jésus Christ sans arrêt. Il a été crucifié. Son sang a été coulé. L'eau a coulé. Je vous expliquer l'explication de l'eau ici. C'est une puissance qui contribue à la parole de Dieu. Lorsqu'on veut aller à baptême, on nous jette dans l'eau. C'est pour, pour que vous soyez enfant de Dieu. C'est-à-dire la purification de l'eau vous rend, vous permet d'être enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Même Jésus lui-même en tant qu'être vivant, il a été aussi baptisé dans l'eau. C'est alors qu'il a eu la puissance qui était descendue du ciel sous forme de colombe. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. C'est une parole que le Seigneur a voulu livrer pour nous, nous, nous livrer pour que nous puissions être encore guerriers à de marcher toujours la tête haute et de savoir que nous sommes les princes du grand roi. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi on a écrit Si Jésus Jésus de Nazareth, roi des Juifs Mais les sacrificateurs veut déformuler Pour dire c'est lui-même et Jésus qui a dit qu'il est le roi des Juifs Mais c'est la même chose Jésus c'est la parole de Dieu Comme il est la parole de Dieu Tout ce qu'il a dit doit s'accomplir il a dit qu'il est le roi des rois. Voilà, on a été, on, ça a été confirmé par ceux qui gouvernaient cette contrée, bien aimée dans, dans le Seigneur. Que Jésus est le roi. Il est plus que même le roi de ce monde. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui, Jésus, à qui nous avons cri, à qui nous croyons, à qui nous avons l'espérance. Notre bouclier, notre rempart, notre victoire, c'est Jésus de Nazareth. Merci à vous tous qui étiez en train de me suivre partout au monde. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez en paix et nous allons nous revoir lorsque le Seigneur va encore nous inspirer de sa parole. Puisqu'ici, le Seigneur voulait tout simplement vous confirmer. Que s'il y a une parole qui a été prononcée sur toi, venez du toi de gloire, ne craignez pas que, quelles que soient les années, ça s'accomplira. Restez comme à fidèle fidèle à forme poste. Ça va s'accomplir dans ta vie, au nom de Jésus. Si tu acceptes, dis Amen. Et je vois le nombre de personnes qui sont en train de dire Amen, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble apôtre, serviteur de Dieu. Papa, entrez, Chabani, depuis le Canada, et je vous.